Bonjour, alors le but de ce deuxième tutoriel est de vous montrer comment utiliser le bloc événement. Alors, toujours une bonne idée, comme je le disais précédemment, d'écrire un titre à notre programme. Ce qui est possible seulement si vous avez un compte, donc si vous êtes branché ici, en haut à droite. Si vous utilisez euh, la, le site sans être branché, vous n'aurez pas accès à écrire un titre, puisque vous ne pourrez pas de toute façon l'enregistrer. Alors, le bloc événement, on se place ici à gauche, on clique sur... Évidemment, le mot événement et les blocs orangés vont apparaître. Il est très fréquent d'utiliser euh, le premier bloc avec « quand le drapeau est cliqué ». Le drapeau, vous le voyez ici, situé à droite. Alors, c'est très fréquent, mais dans le cas de l'utilisation de Makey on utilisera davantage « quand je touche l'espace est pressé ». Et là, avec le menu déroulant, vous allez voir qu'on peut avoir accès, dans le fond, aux différentes fonction qu'il y a sur euh, la carte de Mickey Mickey, donc les flèches par en haut, par en, droit, en bas, à droite et à gauche. Si on veut vraiment voir que le programme fonctionne, on va aller voir dans mouvement ce qu'on a déjà fait et on a sélectionné avancer de, en ajoutant ici 100 pas. On pourra donc voir comment ça fonctionne dès que je toucherai ici et on voit que le chat se dirige vers la droite. Dans le cas de Mickey Mickey, ce qui va être intéressant, c'est d'aller en bas à gauche pour utiliser Ajouter une extension. Et on va pouvoir sélectionner Miki-Miki. Ce qui fera qu'on aura deux nouvelles touches qui seront euh, ajoutées. Et on pourra tout simplement dire, quand je toucherai l'espace sur Miki-Miki, prenez le bloc avancé de ça. Et on pourra donc le faire directement avec Miki-Miki. Alors, c'est ce qui nous permettra d'utiliser le bloc contrôle, événement, pour pouvoir euh, faire notre programme.